sur le Carter Boy, le, le biens de Bion de il y a du loup qui se prépare. On se mange, on fait du loup, on, fait, on, fait, on prépare du loup. On, et on va vous dire, Après vous il y a plein de choses qui vont sortir, il y a plein de choses qui vont sortir, et Dieu fera grâce. Quand Dieu a sa main sur ta vie, personne ne peut te nuire, Personne ne peut te dire que non, ce qui t'a es dit de te ça ne va pas avancer. Et non, on te dit que tu ne vas pas évoluer dans ta vie. Mais rien c'est un moment de la vie, qu'on quelqu'un va te prendre pour te évoluer, pour te mettre au sommet, ils vont dire que c'est la sorcellerie. pourtant, c'est Dieu même qui a mis sa main vers cette personne qui est venue vers toi. Après, deux, vous de voir à tout le monde qui vient le ziaque bonbon, un décembre, un mois de 31 décembre, vous allez comprendre vos oreilles. Le Saint-Esprit va parler à vous, c'est pas jeudi, c'est que c'est vendredi, vie. C'est pas vendredi, vie, c'est samedi, c'est pas samedi, c'est dimanche bien sûr, après vous tout va se passer bien dans l'ordre. Dieu à sa mère. Vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux où vous demandez qu'est-ce qui se passe. Quand des boys, même, il fait quoi Quand des boys, même, c'est qui Il, il n'est pas élève ou bien Je suis un élève, je suis un troisième au lycée modèle 4 de Dalois. Je suis élève, je mettre en chanteur. Je ne peux pas m'appliquer sur la musique seulement. Alors là, je ne suis pas parti prester. Mais là, prester même, ça ne me dit rien. La musique, maintenant, ça ne me dit rien. Ou bien, donne-moi info. Vraiment. Là. ça. <rire> la musique me dit rien, ça me fait rien donc euh, je ne m'intéresse pas trop à ça, je ne suis pas trop actif à ça et, et il y si a un programme de 200 il y a un programme de 200 qui vont sortir en janvier le 1er janvier à midi 00, abonnez-vous et likez, commentez on a 303 abonnés sur Youtube, on veut plus à 700, 500 abonnés abonnez-vous On ça va. Lou Julou se prépare à mon concert aussi le 31 décembre. Mon album aussi le 1er juillet. Okay.